Le premier et le deuxième pilier de la prévoyance vieillesse fonctionnent de manière autonome, il est vrai. Mais beaucoup d'éléments sont alignés, comme le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle, le salaire coordonné. Le salaire coordonné correspond au salaire déterminant, moins la déduction de coordination. La déduction de coordination correspond au montant déjà couvert par l'AVS, le premier pilier de la prévoyance vieillesse en Suisse. Elle sert à éviter une double assurance de cette partie du salaire. La déduction de coordination s'élève actuellement au 7 e de la rente ABS annuelle maximale. Vu que ce montant change périodiquement, la déduction de coordination en ce moment 25 000 francs suisses change également. La déduction de coordination garantit que les différents piliers de la prévoyance vieillesse sont alignés. Elle comporte également des désavantages. Les personnes qui travaillent à temps partiel ou pour un bas salaire ne sont pas assurées dans le deuxième pilier ou seulement avec une partie négligeable de leur salaire. Par conséquent, la déduction de coordination doit être adaptée afin que les employés à temps partiel et à bas salaire puissent également profiter du deuxième pilier, le pilier fort de notre prévoyance vieillesse.